Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est 308, 308. Pour toujours elle est délivrée, puis de ceux qui causaient son effroi, libre en regardant Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon mon Dieu, qui ouvert? Qui Amen, amen, amen, au bonheur au avoir Le Oui Dieu amen, Dieu même, devenu, Amen, amen, Et, Et les Est-ce que je ne suis pas dit ça? Est-ce que madame Mario que Amma, a dit ça? Est-ce que homme Mario a dit ça? Bonjour Dieu, béni, bon Dieu, béni, bon Dieu, béni. Et, et il veut me rendre. D'après, on Amen, libre parler. Amen, Amen, amen, amen. Oui, libre en regardant, libre regardant. Oh, oh, calme. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, C'est la croix Mettez-vous de bien. Si la croix pas possible. Deuxième pas d'abra, deuxième pas d'abra dans l'évangile, deuxième pas d'abra qui que mis pour le bouche. Merci Jésus. Oh de libre garçon et, et libre de parler. parler. Lève-moi, lève-moi, lève-moi, lève-moi, lève-moi. Oui libre regardant. regardant, libre en regard. Amen, Amen, amen, ôtamen. Oh libre papa. C'est la guise, mon j'ai appris ça dans la présence, mon j'ai midi ça. Et c'est jeune fille qui a appris ça dans la présence, mon j'ai appris ça. de la foi. Vivre de Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix. Le langage de la croix, pour toi, je maltraité quand tu m'as tri-blessé pour ton iniquité Agneau de Dieu messager de la grâce je veux entendre ta voix le langage de la croix pour toi je suis livré mépris et maltraité Agneau, Agneau de Dieu messager de la grâce je, entendre, où est je veux entendre ta voix Le langage de ta voix Puis pour toi je suis me... livré bon, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni Adieu, adieu bon C'est comme si ce soit d'espérance J'ai péché, péché, je viens à toi Je t'évoque et reprend Pour toi je suis livré Dit, dit, amen, amen, amen, amen, amen. Et, oh, tu, es, tu dit, dit, Oh, l'enfant Le oh, racheté. Voilà, là. Oui, adieu de Dieu, messager de Dieu je veux entendre ta voix de là. Mungoje, Mungoje, viva Mungoje, viva Mungoje, viva Mungoje, Mon mon Oh, sang. Ça. Amen, amen, amen, amen Amen, amen, amen Mon côté, mon côté, mon côté Oui, oui, c'est oui, ça, ça Amen, amen, amen, amen Alléluia, alléluia Mon côté, mon côté Il te prend la croix Amen, amen, amen, amen. Je te crache le figure Je te percebe mon corps Je oui lui. côté Mon côté, mon ah, côté yeah, yeah, yeah. C'est bien, mon côté dans le Oui, mon côté, merci. Bougez-vous, bougez-vous. Le sang de Jésus soit, s'il Le sang de Jésus soit, aïe aïe, Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, mon côté, merci. aïe, dans ce sang. Dans ce sang, dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Oui, mon côté, merci. Oui, Jésus, je suis passé pour moi. Amen, amen, amen, amen. Je te perds pour moi. Je te perds pour moi. Mon côté, mon côté. Aïe, aïe, Je je Aïe, ça. Passe ça. Pour passer, passe Passez à ça. Passe vos passer. Oui. aïe, aïe, mouche Aïe, aïe, aïe, aïe. aïe aïe moi Passe, bouge-moi, Passe, Passe, mais aïe aïe aïe. Nous Alléluia. Regardez, des passer les oui? Passez vos oui. Passez place oui. Passez ma oui. Et là, passez oui. Dans le de Jésus, passez oui. Passez volant le oui, passer contre passer le oui, passez quand il Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oui, mon côté. Yes. Merci. est ce que Merci. Merci. Merci. mes Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. mon passé. mon passé, Merci. Merci. Merci. Merci. l'âme les m'songes, je le retire. Je devrais me lever mal, mon moi. Mon côté, mon côté, le côté de Jésus fut bercé. Est-ce qu'on voulait dire ça sous le nom? Est-ce qu'on voulait dire ça? Amen. Nous chantons ça en témoignage. Nous venons devant table C'est ça, ça l'a rappelé. La croix de Jésus. Alléluia, alléluia. Levez-moi, dire ça une dernière fois. Amen. Mon côté fut bercé. Passé. Amen, amen, amen passé Ma force on dit ça, ma force on dit ça non Oui mon côté Oui excusez-moi, si je côté pas ah, mon côté Oui mon côté mon point. Amen C'était moi qui m'a chanté Dans le sang de Jésus mon passé est effacé Mon passé est effacé Si c'est pas, pas de Jésus pas te couper des mots là Je vais Il chose pour... Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Le côté de Jésus fut blessé, mort